Retrouvez dans cette vidéo toutes les informations concernant nos pigments lèvres. Il existe quatre jolies nuances. Bien évidemment, de, à partir de ces nuances, vous pouvez vraiment créer des mélanges uniques et à l'infini pour obtenir la teinte parfaite pour vos clientes. Alors, dans un premier temps, vous avez le scarlet. Alors, le scarlet est vraiment notre pigment de neutralisation des lèvres. En aparté, il peut également euh, être parfait pour neutraliser euh, les reflets bleutés et grisonnants pour vos sourcils. Mais au niveau des lèvres, il est parfait pour neutraliser les lèvres bleutées, mauves, lèvres noires et marronnées qui ont besoin d'une neutralisation avant de pouvoir être pigmentées de la couleur souhaitée. Notre couleur, le Raspberry Red contient bien évidemment du rouge pour redonner chaleur à vos lèvres, mais également une pointe d'oranger pour neutraliser les lèvres froides en légèreté ou des lèvres à tendance légèrement marronnées. Il va ramener évidemment du rouge à, à votre pigment si vous l'utilisez en mélange. Le Deep Rose. Le Deep Rose est notre rose foncé. Il a des microparticules particules dorées pour donner un petit peu cet effet brillant à votre pigment. Et vous allez pouvoir vraiment l'utiliser sur toutes les lèvres pour amener ce côté rosé. Il est également magnifique dans vos différents mélanges. Le Peach est notre couleur rose claire. Très tonique. Elle va donner du peps, elle est parfaite pour les lèvres claires si vous l'utilisez seule, et si vous voulez roser tous vos pigments euh, pour les lèvres plus foncées, vous devez l'associer par exemple au Deep Rose ou au Raspberry Red. Pour la neutralisation des lèvres, vous l'associez au scarlet pour roser un petit peu votre pigment. C'est le parfait pigment pour roser toutes vos couleurs. Il est magnifique, vous ne serez pas déçu. Avec ces quatre nuances, vous répondez à tout votre panel client et vous obtiendrez des couleurs magnifiques avec ces pigments hybrides qui vous permettent une rétention sur la muqueuse des lèvres exceptionnelle.